Ouais, dans l'ensemble le, aujourd'hui ça s'est quand même bien passé pour moi, j'ai réussi à aller jusqu'en finale, c'était pas, pas facile, dès le quart de finale, j'ai été mis en difficulté, il a fallu que je me batte jusqu'au bout et, et doubler euh, des athlètes en, dans la dé, descente pour euh, les doubler juste sur la ligne. Et en demi ça s'est répété un petit peu, voilà, je suis arrivé en finale euh, sur le fil, en ayant donné déjà le maximum et euh, voilà, je savais qu'il fallait que je termine deuxième par rapport au résultat que Mickaël est venait de faire. Et euh, voilà, j'ai fait le maximum en finale, euh, j'ai pas réussi donc euh, pas, de, pas de regrets, toute la saison a été bonne pour moi et voilà, c'est comme ça. Cette course, bah, ça s'est super bien passé. Euh, comme je dis, c'est vrai que j'étais assez stressée encore aujourd'hui même si bah, le général s'était fait et puis bah, il fallait pas non plus que j'ai un résultat de dingue pour prendre le ranking du sprint mais j'avais vraiment vraiment à cœur de, de bien finir cette saison sur la meilleure, des, enfin, sur la meilleure note possible. Euh, avec ma famille qui était là pour m'encourager, me, pour c'était une première. Et, et donc bah, voilà, enfin, c'est vrai que c'est très émotionnel pour moi aujourd'hui. Et bien bah, ça n'a pas été facile, c'était vraiment pas gagné. J'ai failli sortir en quart de finale, donc euh, au final c'est passé. J'ai pris manche par manche et je suis allé jusqu'au bout et ça valait le coup puisque je finis un podium avec Emilie en France, donc euh, c'est que du plaisir. Ah, c'est incroyable en fait, ça fait deux jours, je me sens pas très bien, je suis pas top et puis là j'ai décidé de poser le cerveau, de me concentrer sur la course et puis euh, course après course, manche après manche, ça allait super bien sur le haut du parcours à chaque fois je revenais, j'ai gagné mon quart, ma demi, en finale je suis parti, j'étais super bien ça, je jouais le podium jusqu'en haut, j'ai fait une erreur sur toute la course, ce qui m'a coûté le podium senior, mais je gagne en U23. Euh, je fais mon premier top 5 senior, c'est incroyable finir la saison là-dessus. Très content et puis euh, hâte de revenir pour encore mieux.